Bienvenue dans ce premier tutoriel destiné à vous présenter l'interface Botley Studio. Je vais d'abord vous présenter les principales fonctionnalités de l'interface puis proposer un premier exemple. Au centre, la zone blanche correspond à la zone de programmation. C'est là que nous allons construire notre programme. Pour cela nous pouvons aller piocher dans les bibliothèques sur la gauche et choisir des blocs qui composeront notre programme. Ces blocs correspondent à des instructions ou des ordres que l'on va donner au robot. Sur la droite se situe la zone de simulation qui permet de visualiser le résultat de son programme. Le petit cercle orange représente notre robot. Il va se déplacer en suivant les instructions que nous lui donnons. Voyons un premier exemple. Je récupère dans la première bibliothèque quelques blocs que je vais placer dans la zone de programmation. Pour que ces blocs soient activés, il faut les placer dans la boucle principale du programme, sinon ils restent désactivés. Je vais donc venir les assembler à l'intérieur de la boucle principale de mon programme. A retenir, il est indispensable d'indiquer la fin de son programme par le bloc vert « Fin du programme ». Pour afficher le résultat de ce premier programme, je vais cliquer sur le pinceau en haut à droite de la zone de programmation. On voit s'afficher dans la zone de simulation les déplacements qui correspondent aux instructions de mon programme. Pour remettre ma simulation à zéro, il suffit de venir survoler, sans cliquer, l'icône du pinceau. D'autres icônes apparaissent. La gomme... Servent à remettre la simulation à zéro. Les deux flèches servent à tracer l'intégralité d'une forme en une fois. Nous verrons l'utilité de la photo dans une autre vidéo.